Bonjour Eros. Bonjour Amit. Alors Eros, vous êtes analyste financier auprès de la banque de groupe Peter Kahn. En effet. Et donc, on va parler avec vous du secteur financier. Alors, on sait que ce secteur financier est un peu mis sous pression depuis quelques années, notamment du fait de la faiblesse des taux d'intérêt. On sait aussi que ce secteur financier a trouvé un relais de croissance, notamment à travers la gestion des fonds. Et là, on va parler d'un autre relais de croissance que vous connaissez particulièrement bien, c'est le paiement électronique. Mais avant d'en parler, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord de quoi s'agit-il et puis quelle est la taille de ce marché du paiement électronique alors, quand on parle de paiement électronique, on parle d'une industrie qui est en effet gigantesque. Euh, on parle d'une industrie qui pèse près de 34 000 milliards de dollars. Donc, c'est environ 40 de l'économie mondiale. Du PIB mondial. Exactement. Et pour mettre les chiffres un peu en perspective, euh, chaque seconde, cette industrie traite environ 22 500 paiements, ce qui est en effet colossal. Et ce chiffre a cru environ à 10 par an, euh, durant les dernières années, si on exclut euh, l'impact du Covid qui a été négatif. Alors, Héros, vous venez de le dire, un taux de croissance de 10 c'est colossal. D'où vient et comment peut-on expliquer ce taux de croissance de 10 Alors, il y a plusieurs relais euh, de facteurs euh, pour expliquer cette croissance impressionnante. Le premier facteur, c'est euh, le lien qui existe entre les paiements électroniques et euh, les achats de consommation. Euh, comme vous le savez, les achats de consommation croissent en ligne avec l'économie mondiale, donc les paiements bénéficient de cette tendance. Il y a également l'essor du commerce électronique euh, qui, où les paiements électroniques sont simplement la norme. Il est difficile de payer en liquide euh, sur un site Or, de commun... un... Exact, en effet. Et le dernier relais de croissance est euh, une tendance que nous avons vue depuis plusieurs années, qui est tout simplement qu'on voit un remplacement progressif des paiements en liquide par des paiements électroniques. Euh, ça a été euh, tiré entre autres par l'arrivée de technologies telles que les paiements sans contact qui ont été bien utiles euh, pour effectuer des paiements lors de la pandémie du Covid-19. Euh, il y a également des facteurs générationnels. La plupart des jeunes possèdent de moins en moins de cash dans leur portefeuille aujourd'hui. Alors, euh, c'est un secteur ou c'est un marché assez complexe où il y a plusieurs acteurs en lice. Trois. Euh, quels sont ces acteurs et que font-ils exactement En effet, malgré euh, l'apparente simplicité d'effectuer un paiement, il s'agit en effet d'un procédé qui est assez complexe et qui requiert plusieurs intervenants. Le premier intervenant euh, qui entre en ligne de compte, c'est la Société d'acquisition de paiement. Elle a principalement deux vocations. La première est de connecter le commerçant au réseau euh, de paiement tels que ceux de Visa ou de Mastercard. Euh, et sa deuxième activité est tout simplement de transmettre les données du paiement au sein de ces réseaux. Alors, euh, quand on pense à des acteurs qui sont actifs dans ce domaine de l'acquisition de paiement, on a soit des banques, soit euh, des sociétés spécialisées dans l'acquisition de paiement telles que Worldline, ADN ou encore PayPal. Le deuxième acteur, on vient de le mentionner, c'est les réseaux de paiement tels que Visa Mastercard pour les réseaux internationaux. Mais il existe également des réseaux domestiques tels que le réseau Bancontact Contact en Belgique. Une manière de... Euh, d'observer ces réseaux et de les comparer à nos autoroutes, mais pour des paiements. Et le dernier intervenant est la société euh, émettrice de la carte qui est utilisée pour effectuer ce paiement. Et elle, son rôle est simple, c'est approuver ou refuser la transaction en fonction d'une série de critères qu'elle possède. Alors, Eros, effectivement, vous venez d'expliquer, c'est un écosystème assez complexe, hein, même si en apparence, on pourrait croire que c'est simple, c'est visiblement assez complexe. Mais justement, ces trois acteurs que vous venez de définir, de décrire, comment gagnent-ils leur vie de manière simple en tout cas. Alors, pour la plupart des consommateurs, ça paraît être un acte gratuit, mais il coûte en effet de l'argent d'effectuer un paiement. Le prix est supporté tout simplement par le commerçant et le prix est fonction de la, du type de commerçant, de la taille du commerçant, euh, du type de carte qu'on utilise pour effectuer ce paiement et de la zone géographique dans laquelle on effectue le paiement. Alors, vous venez de l'expliquer, on le sait très bien, le secteur bancaire est assez présent sur ce marché du paiement électronique. En même temps, on se rend compte que ce secteur bancaire est en train de perdre des parts de marché. Alors question 1 pourquoi Et puis 2 qu'est-ce que font les banques pour pallier à cette perte de parts de marché Il est important d'abord de mentionner que les banques restent des acteurs importants dans le domaine des paiements. Premièrement, via l'émission de cartes de débit et de crédit, mais également dans le domaine de l'acquisition de paiement. Mais c'est une activité qui requiert de nombreux investissements technologiques et les banques n'ont pas la capacité de réagir rapidement euh, à ces investissements par rapport à des sociétés qui sont beaucoup plus innovantes. Et donc, en effet, ça explique pourquoi elles perdent des parts de marché. Parfait. Merci Eros, en tout cas, par rapport à ces déclarages sur le paiement électronique. Merci encore. Merci beaucoup.